Aujourd'hui, c'est possible d'être éleveur et préserver la nature. Euh, dans mon cheminement pour devenir agriculteur, euh, j'ai traversé la France, j'ai eu différentes missions, et en traversant tout ce paysage-là, et eh j'ai compris que l'agriculture façonnait beaucoup le paysage français et quasiment deux tiers de cet espace est géré par des agriculteurs et finalement je me suis posé la question est-ce que ça serait pas intéressant de reprendre une ferme pour moi aussi façonner le territoire et devenir acteur d'un territoire Parce que tu as des pratiques agricoles qui peuvent être néfastes pour la nature, euh, sans parler de la chimie, mais donc voilà, des, des pratiques avec euh, des interventions pas des bonnes périodes. Et à l'inverse, tu peux avoir des pratiques agricoles qui sont positives pour le territoire, pour la nature, pour l'environnement social, pour la qualité de l'eau. Et euh, moi, c'était ça aussi ma démarche, c'était de m'installer en disant je vais produire des denrées euh, agricoles intelligentes qui vont nourrir les gens, qui ne vont pas empoisonner la nature, Alors sur la ferme, on est dans un réseau qui s'appelle le réseau paysans de nature. C'est un réseau qui est parti des pays de la Loire et qui est maintenant au niveau national. Il y a une entité nationale, une association nationale qui existe. Et l'objectif de cette installation, c'est de promouvoir l'installation agricole et favoriser la biodiversité sur ces fermes. C'est-à-dire protéger la nature avec l'agriculture. On voit beaucoup de réserves naturelles qui commencent à être gérées par des animaux pour éviter l'intervention mécanique. Et en fait, on se dit que ces réserves naturelles-là, ben, finalement, elles pourraient aussi devenir des, des fermes vertueuses. Et euh, on pourrait, pourquoi pas, aussi faire devenir des, des fermes euh, comme des réserves naturelles. Et ça, c'est génial parce qu'on arriverait à, à concilier tout ça. Et c'est chouette. Alors cet argent public, ben, je vais euh, avoir des pratiques euh, qui, euh, qui me poussent à prendre des risques enfin, ou tenter des choses en faveur de la nature, voilà, et euh, je vais par exemple faucher plus tardivement ou parfois même ne pas faucher une parcelle parce qu'il y a un enjeu important écologique dessus. Et, euh, Tant pis mais je sais que j'ai je, je, je, cet argent là pour vivre quand même c'est mon petit matelas de sécurité on va dire pour tenter ces choses là et puis cet argent ben je ne la réinvestis pas non plus dans du matériel dans un tracteur ou voilà ou dans un bâtiment sur la ferme on fait beaucoup de ventes directes et notre ferme est ouverte alors on accueille aussi et quand je vais livrer auprès des AMAP je leur explique que leur choix alimentaire leur coup de fourchette, eh ben, il a un impact sur le paysage et euh, moi je suis leur lien à la terre si on va par là. Et euh, on a un contrat ensemble et euh, je ne suis pas tout seul finalement. C'est une entreprise individuelle mais c'est une entreprise qui marche parce que je suis en lien avec, à travers la vente directe avec plein d'AMAP, avec plein de personnes qui sont censées et qui, qui recherchent ça et c'est ça qui est, qui est intéressant parce que c'est un impact un, un, un social on va dire.